Salut, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire de l'argent, avec votre Mastercard prépayé, cette offre est proposée par une banque américaine, qui vous donne cette possibilité en créant un compte bancaire américain, gratuitement, cette offre concerne toute personne intéressée dans, 210 pays, et pour les étapes de l'enregistrement, la banque doit approuver votre compte, afin qu'il puisse vous expédier votre Mastercard prépayé, dans une période. Moins de deux ou quatre semaines, dépendant de votre pays de résidence. Après que vous recevrez votre Mastercard, vous devez activer votre compte. En ce qui concerne le programme d'affiliation, vous pouvez gagner 25 dollars, pour chaque personne. invitée par vous. Et pour le processus d'inscription, veuillez suivre les étapes suivantes. Tout d'abord veuillez cliquer sur Inscription, puis choisissez votre langue, puis écrivez vos informations personnelles. N'oubliez pas qu'il est très important de les écrire juste. Alors vous continuez à remplir vos informations, après poursuivez votre inscription en remplissant les données de votre chèque personnel. Attention dans cette étape, vous devez écrire des vraies informations, autre chose, pendant cette étape d'inscription, vous devez vous rappeler votre mot de passe et votre question de sécurité, c'est très important, parce que si vous oubliez votre mot de passe, il sera un problème, puis vous cliquez sur chaque case pour terminer votre inscription. Ensuite, vous consultez votre boîte de réception, et vous trouvez que la banque vous a informé dans un message, que votre compte est dans un état d'approbation. Après qu'il sera approuvé, votre Mastercard prépayé sera expédié à vous. Donc, vous consultez votre compte bancaire, écrivez votre idée, entre parenthèses votre idée et votre maille, puis... Écrivez votre mot de passe, puis cliquez sur Connexion, alors nous venons juste de terminer la création de notre compte bancaire. Pour l'activer vous devrez charger votre compte avec 15,95$. dollars. Et pour les résidents d'Angola, Équateur, Éthiopie, Pakistan, Sotomé et Principe et Turkménistan, avec 24,95$. dollars. Et de cette façon, votre compte sera actif. Et bien sûr la banque vous donnera 25 dollars comme une récompense. En ce qui concerne le programme d'affiliation, la banque vous donne, un lien d'affiliation que vous pouvez utiliser pour inviter les gens à joindre le programme. Et de cette façon vous pouvez gagner 25 dollars pour chaque personne affiliée, mais à condition qu'elle alimente leur compte par une somme de 100 dollars. Après avoir reçu votre Mastercard, et activé votre compte, vous pouvez obtenir votre lien d'affiliation. Donc vous devez cliquer sur cette barre, notez que cette barre apparaît seulement après que vous receviez votre Mastercard, ou activiez votre compte, puis cliquez sur sur cette icône encadrée en bleu. Alors vous allez trouver ici votre lien d'affiliation ci-dessous, ce lien vous devez utiliser pour affilier vos amis, ou d'autres personnes. D'autre part, si vous n'avez pas la possibilité d'alimenter votre compte bancaire, ce n'est pas un souci, puisque nous avons une bonne opportunité, donc nous vous proposons de regarder un tutoriel que vous pouvez voir à la fin. Il montre une occasion spéciale, qui vous aide à faire de l'argent, en faisant un travail très simple, que tout le monde peut le faire, sans difficulté, et sans aucune exigence technique. La chose qui vous permet de charger votre compte bancaire directement et facilement. Pour créer votre compte, cliquez au-dessous de la vidéo. C'est tout pour ce tutoriel, et merci pour votre attention.